L'oreille interne est l'organe de la perception du son et de l'équilibration situé en dedans de la caisse du tympan. C'est une série de cavités creusées dans l'épaisseur de rochers. L'oreille interne comprend le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux. Le labyrinthe membraneux est contenu au sein des structures tubulaires du labyrinthe osseux. Les labyrinthes osseux et membraneux sont séparés par l'espace périlymphatique contenant la périlymphe. De point de vue fonctionnel, l'oreille interne comprend le vestibule, on le voit ici, et les conduits semi-circulaires destinés à l'équilibration, et la cochlée, qui est l'organe de l'audition. Le labyrinthe osseux présente à décrire le vestibule, le vestibule osseux sur lequel sont branchés les trois canaux semi-circulaires et la cochlée osseuse. Le vestibule osseux est une cavité ovoïde situé en arrière de la cochlée et juste médialement à la paroi médiale de la caisse du tampon. Ici, on voit la caisse du tampon au niveau de l'oreille moyenne. Ici, le vestibule osseux au niveau de l'oreille interne. Donc on va commencer par la description du labyrinthe osseux. Et on reconnaît une partie centrale, c'est le vestibule et qui rentre en contact avec la caisse du tampon par sa face externe. Et sur cette face, on reconnaît les deux fenêtres, fenêtre ovale et fenêtres rondes. On a également les canaux semi-circulaires qui vont s'implanter sur le vestibule et enfin le limaçon ou la cochlée. Les canaux semi-circulaires, ont une forme cylindrique en fer à cheval implantée sur le vestibule par deux extrémités. Ces canaux sont disposés de façon caractéristique. On a le canal semi-circulaire supérieur, le canal semi-circulaire postérieur et le canal semi-circulaire externe. Le limaçon c'est la partie de l'oreille interne responsable de l'audition. C'est un enroulement du canal osseux autour de la columelle cette partie centrale il forme à peu près deux du de spires. Donc, on va essayer de desséquer le limaçon et on remarque qu'il est subdivisé par une lame spirale et une lame basilaire en deux étages un étage supérieur c'est la rampe vestibulaire et un étage inférieur, c'est la rampe tympanique. Donc le canal cochléaire est divisé en deux parties, une supérieure, la rampe vestibulaire et une inférieure, c'est la rampe tympanique. La columelle au centre est creusée par de multiples canaux. Qui abrite des filets nerveux provenant des différents étages du limaçon pour former l'unaire cochléaire. Maintenant, on va voir le labyrinthe membraneux. Ce labyrinthe membraneux va tapisser en dedans le labyrinthe osseux, formé également par le vestibule membraneux, qui est formé par deux vésicules, le tricule en haut et le saccule en bas. Donc ici, c'est le vestibule osseux et ici, c'est le vestibule membraneux. L'utricule va recevoir les canaux semi-circulaires et le sacule se continue avec le canal cochléaire. Les conduits ou les canaux semi-circulaires membraneux, ils sont placés dans les canaux semi-circulaires osseux. Ils ont la même forme que les canaux et ils s'ouvrent dans l'utricule. Ici, on voit donc un canal semi-circulaire membraneux et ici, c'est canal semi-circulaire osseux. Ensuite, on a le limaçon membraneux qui se forme du tube prismatique enroulé en dutéoridémie du spire comme le limaçon osseux et il contient l'organe de Corti et à partir de cet organe de Corti eh, naissent les fibres de la portion cochléaire du nerf auditif. Toutes les cavités du labyrinthe membraneux contiennent un liquide eau de roche, c'est l'ondulemph. On le voit ici, à l'intérieur. Ces cavités baignent d'autre part dans le périlinph qui les sépare du leur contenant osseux, c'est-à-dire du labyrinthe osseux.